Amaru Cazenaf, bonjour Bonjour Et vous, quand on vous parle d'idole, vous faites le parallèle avec la mort d'une grande figure du cinéma français. Et oui, Marie, puisque le comédien Michael Onsdall nous a quittés cette semaine, et donc le sujet tombait tombé à pic. Michael adorait Dieu, et eh bien moi, j'adorais Michael. Enfin bon, euh, je ne sais pas si le mot est vraiment bien choisi, parce qu'on dit toujours qu'on ne peut adorer que Dieu. C'est d'ailleurs le premier commandement, si je ne dis pas de bêtises. Et je me demande d'ailleurs si Dieu n'est pas un petit peu gonflé de nous demander ça, parce que dans sa création, il y a quand même des choses formidables qu'on est tenté d'adorer. Les éclipses, par exemple, la mer... Oui. Euh, les pâtes Carbonara aussi. Euh, D'ailleurs, euh, moi-même, je, je, suis, je suis sujet à adoration. Euh, oui, Marie. Euh, dans ah la oui. rue. Euh, oui, on me le dit souvent. Euh, vous êtes un de RCF ah, On adore. Hein. On adore quand vos chroniques se terminent parce qu'on peut enfin écouter le prêtre. Alors, euh, a-t-on le droit euh, d'adorer le dernier album de Natacha Saint-Pierre Eh bien, c'est la question euh, qui brûle les lèvres de tous ceux qui adorent tellement le café, hein, qui le croquent, à peine euh, torréfié. Euh, <rire> alors, euh, je vous vois venir. La première chose que vous vous dites, c'est... Mais toi-même, Amaru, n'es-tu hein, jamais tombé dans le piège de l'idolâtrie Dans le culte de la personnalité Eh bien oui, forcément un petit peu, hein, mais ça m'a vite passé. Et pourquoi, me direz-vous Alors pourquoi, Amaru Alors, euh, je n'avais pas vu venir votre question, euh, mais la réponse est évidente. Je crois que c'est parce que euh, j'ai toujours eu peur d'être déçu. Euh, un réalisateur que j'aimais beaucoup, j'avais demandé une fois, comment vous faites pour créer des films aussi spirituels Et il m'a répondu, j'ai 70 ans. Tu parles d'une réponse décevante. Euh, alors c'est vrai, hein, on est toujours un petit peu déçu par ceux qu'on va mettre euh, sur un piédestal. Je crois d'ailleurs que c'est un petit peu le drame de notre époque. On a vu beaucoup de fondateurs de communautés, de fondateurs d'œuvres, de charité aussi, passer du rang de star ouais. au rang d'infréquentable. Euh, on a tous posté sur les réseaux sociaux notre photo avec Jean Vanier quand il est mort. Et on était tous un petit peu gênés un an plus tard en la revoyant passer dans nos souvenirs Facebook. Mais je crois qu'on euh, a tous une grande responsabilité en fait, en tant qu'adorateur, en tant qu'admirateur quand arrive un drame. C'est notre responsabilité finalement de ne pas lier notre sort à celui d'une personne euh, rayonnante, ou médiatique. Oui, mais pourtant, ça semble naturel d'avoir de l'admiration pour quelqu'un, par exemple. Oui, mais euh, je pense que ça nous empêche d'entrer dans une vraie relation. Hein. C'est sans doute pour ça, d'ailleurs, que Jésus est venu sur Terre avant que Steve Jobs n'invente l'iPhone. Sinon, on aurait tous préféré un selfie avec Jésus plutôt qu'avoir un échange sincère et désintéressé. C'est vrai, on aime tous se prendre en photo avec quelqu'un de célèbre pour bénéficier de son aura hein, ou de sa notoriété. Et même chez les chrétiens, euh, ce phénomène ne date pas d'hier. Ah oui dans la lettre aux Corinthiens, Paul, qui était un peu la première star chrétienne, hein, il n'hésite pas à rabrouer ses frères quand il leur reproche de se vanter d'appartenir qui à Paul, qui à Apollos plutôt qu'à Jésus. Il leur reproche d'admirer un tel pour avoir planté et un autre pour avoir arrosé. Mais Paul nous rappelle que c'est pas le tout de planter ou d'arroser. Hein. L'idée, c'est surtout que ça pousse. Et ça, c'est Dieu qui s'en occupe. Alors c'est vrai, j'ai moi-même longtemps admiré euh, qui plante ou qui arrose en me disant que bah, finalement, si personne ne plante ou n'arrose, il bah, n'y a rien à faire pousser. Et puis j'ai vu les choses un petit peu différemment. Je sais pas si vous avez déjà vu quelqu'un qui s'obstine à arroser oui. un truc, mais qui ne pousse pas. Eh ben, celui-là, on n'est pas prêt de l'admirer ou de l'adorer. Bon alors Amaru, grande question, qu'est-ce qu'on peut faire Eh bien, euh, si je ne dis pas de bêtises, Jésus nous invite à nous aimer les uns les autres, hein, pas à nous adorer euh, les uns les autres, comme si finalement, euh, quand on dit qu'on adore quelqu'un, eh ben, on ne l'aime pas vraiment. Euh, c'est vrai que c'est amusant, cet abus de langage qui consiste à utiliser le même mot, hein, adorer, on adore Dieu, à qui on voue un culte, et on adore aussi euh, les stars ou euh, les objets que l'on peut du jour au lendemain d'ailleurs aimer ou détester. Et je me dis que peut-être sans dit long, finalement, sur notre rapport à Dieu. Et je terminerai cette chronique par une question. Est-ce qu'on n'a pas tendance à souvent adorer Dieu maladroitement, comme on adore une star ou le Nutella, à mettre Dieu sur un piédestal les jours où tout va bien, et à ignorer Dieu, à ne plus écouter sa parole les jours où ça va moins bien Merci Amaru. Vaste sujet, effectivement, je pense que la vraie question, vous l'avez touché du doigt, le sujet de fond, pardon, c'est est-ce qu'il faut adorer l'album de Natacha Saint-Pierre